C'est quoi un stère de bois Cette unité de mesure est basée sur un mètre cube de bois, composé de bûches d'un mètre de longueur, bien rangées. C'est donc un cube virtuel d'un mètre de largeur, de longueur et de hauteur, soit un mètre cube. Ce volume est rempli de bûches entières, ou refendues, de différents diamètres, et d'un mètre de longueur. Jusque là tout est clair, c'est bien un mètre cube de bois que l'on réceptionne. Là où cela se complique c'est lorsque l'on demande des bûches coupées à des longueurs inférieures à un mètre. Les commerçants en bois de chauffage appliquent une règle qui leur est propre concernant la longueur de coupe des bûches de bois. Ils partent du principe que plus les bûches sont longues, plus il y a d'espace vide, et inversement, proportionnellement à la longueur des bûches. Selon les appareils de chauffage au bois, la longueur des bûches admises dans le foyer peut varier. La règle qui est donc mise en œuvre, qui ne manque pas de susciter quelquefois l'incompréhension des clients, est celle-ci. Un coefficient est appliqué en fonction de la longueur des bûches, cela se traduit par un cube virtuel, moins rempli. Bûche coupée à 50 cm de longueur, coefficient appliqué 0,80, ce qui fait donc 0,8 m3. Bûche coupée à 40 cm de longueur, coefficient appliqué 0,75, soit 0,75 m3. Bûche coupée à 33 cm de longueur, coefficient appliqué, 0,70, soit 0,70 m3. Bûche coupée à 25 cm de longueur, coefficient, 0,60, soit 0,6 m3. Cette unité de mesure, le STER, est encore très utilisée de nos jours par les commerces de bois de chauffage. Bien qu'elle ne soit plus officielle depuis 1977, elle a été remplacée par la tonne. Cela n'a pas vraiment d'importance, si on est informé de ces modalités. Pour ce qui concerne l'achat à la tonne, qui personnellement me convient mieux, car ce procédé me semble plus fiable que le STER, on est ainsi, à peu près certain de payer le mètre cube en fonction du poids du bois. Mais il faut tenir compte également de l'essence du bois, ainsi que du taux d'humidité, car les différences de poids peuvent être très importantes. Rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net pour visualiser l'article chauffage au bois, choisir les meilleures essences. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.